Alors comment faire pour utiliser le marketing du bouche à oreille et travailler dans des communautés et comment ça fonctionne donc Pour ça, j'ai dessiné un, un, petit, un petit graphique ici, avec des petites boules, qui est destiné à schématiser les mass médias et le social media. Donc médias de masse versus médias sociaux. Ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout, du tout, de la même façon. Pas du tout. Je sais que vous croyez qu'il suffit d'avoir un compte Twitter et de, et de tweeter une anerie et de, faire un, et de faire un good buzz ou un bad buzz, mais en fait, euh, la plupart du temps, il ne se passera rien. <rire> C'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Alors, pourquoi euh, Comment ça fonctionne Alors, ça fonctionne différemment. Le, le mass média, on va avoir un contenu unique. Hein, qui va être généralement copyrighté, euh, protégé, et puis on va le poum, diffuser le plus largement possible. Et ça marche bien, contrairement à ce qu'on croit. Hein. C'est l'essentiel des, euh, des budgets publicitaires, ils passent encore là-dessus. Alors peut-être qu'on peut considérer que c'est archaïque, mais c'est encore très très très efficace, parce que vous touchez beaucoup de monde hein, à un moment donné, et surtout, on arrive à avoir, contrairement à ce qu'on dit, à avoir euh, très rapidement une corrélation entre une publicité euh, euh, comment dire, à la télé et sur, une, sur un média de masse en prime time et puis euh, un apport de visite sur un site web. Tiens, vous avez l'agence HeroX qui mesure ça tout le temps et ils sont très très forts là-dedans et ils savent faire. Donc, euh, donc contrairement à ce qu'on croit, le, le média de masse, il est loin d'être mort. Hein. C'est complètement faux, il n'est pas mort du tout. D'ailleurs, il n'y voir tous ces gens qui regardent qui s'amasse devant la télé, c'est ça vraiment le, la masse. Après, vous avez une audience qui s'éclate un peu, qui est représentée ici avec une ligne en pointillé, avec le, les chaînes du câble. Mais bon, en fait, ça ne représente pas grand-chose. Il n'est pas rare sur ces chaînes-là que vous fassiez moins que sur mon site web. C'est pas, pas très connu, mais bon. Donc les médias de masse, voilà, poum, on pousse c'est pas, pas très fin, mais ça marche bien, après tout. Hein. Vous connaissez tous The Voice, même moi je le connais, alors pourtant je ne regarde pas. Et puis, alors, les médias sociaux, ben, c'est complètement différent. Vous pouvez très bien avoir des gens qui sont des médias de masse, euh, ben, comme un certain président américain, par exemple. Et lui, effectivement, il va arroser comme un média de masse. On va voir, c'est justement le contre-exemple, c'est les célébrités. Mais en fait, pour la plupart d'entre nous, on va être sur des niches. Et on est dans des... Parce que alors, ça, ça a même été très décrié. Hein. Ça s'appelle des chambres d'écho. echo chamba, en, en anglais. Les chambres d'écho. C'est-à-dire, en fait, on est avec nos, nos, nos partenaires affinitaires, nos réseaux, et on partage à l'intérieur de nos réseaux. C'est très, très, très, très rare que les contenus se partagent en dehors du réseau. C'est ce qui fait, d'ailleurs, que c'est si difficile de faire un, un buzz. C'est qu'il faut que ça sorte du réseau et tant que vous partagez entre vous et eh ben ça tourne en rond comme vous faites par exemple des programmes d'ambassadeurs dans les entreprises ben, ça tourne en rond parce que c'est toujours les mêmes personnes qui partagent les mêmes choses aux mêmes personnes qui sont dans les mêmes cercles dans les mêmes réseaux et qui se suivent tous les uns les autres donc des niches par groupe par, euh, par couche d'intérêt donc on peut regarder ça né négativement parce qu'on dirait ah, ça n arrivera jamais au niveau des euh, du mass média en fait ce qui se passe généralement et là où on a une erreur d'analyse, c'est que quand on regarde euh, les, les bruits qui sont faits autour des, des médias sociaux, c'est souvent les médias traditionnels et les médias de masse qui amplifient, et après ça tourne en rond. D'ailleurs, quand on fait un bad buzz, on fait très très attention à ça, à ce que euh, le bad buzz ne tourne pas dans les médias traditionnels. Si ça tourne dans les médias traditionnels, là, poum, c'est la crucifixion. Tant qu'on est sur Internet... On peut travailler dans sa niche avec... Bon, on peut devoir se prendre des sacrés coups, mais c'est plus facile. On peut travailler avec la communauté. Et puis, si on n'arrive plus à répondre aux trolls, demander à la communauté de répondre aux trolls. Ça, ça marche très bien. Par contre, sur les médias traditionnels, euh, là, ça, c'est beaucoup plus difficile parce que ce ne sont pas des médias bidirectionnels. Donc, c'est celui qui parle qui gagne. Alors, ces médias-là, ils fonctionnent très différemment, sauf... C'est l'exception. Les célébrités comme Katy Perry ou Justin Bieber, en hein, son temps, Barack Obama et d'autres que vous connaissez. Et notamment un certain président qui tweet tous les matins et euh, que vous pouvez très bien filtrer. Ce que je fais d'ailleurs, je filtre. Et comme je le filtre, je ne vois pas. Donc euh, je reste dans ma chambre des cours, mais là c'est volontaire. C'est pour me protéger. Vous pouvez filtrer des mots, filtrer des mots-clés, filtrer des hashtags, filtrer des, des utilisateurs et faire en sorte que vous ne voyez ni ce qu'ils écrivent, ni ce que les gens lui répondent. Donc voilà, deux fonctionnements très très différents. Il ne faut pas mélanger les deux. Les médias sociaux, on les présente souvent comme des médias de masse. Ce sont des médias massifs, mais ce ne sont pas des médias...